Mince, quelle jolie maison tu as là. En fait, je n'arrive pas à ôter mes yeux de ces magnifiques et adorables meubles. Maman, regarde le meuble télé ma copine. La table et les chaises aussi. Hum, L'argent est bien. Vous avez tous bon goût en ce qui concerne l'immobilier je suppose. Je ne me fais pas confiance quand il s'agit de la classe. En tout cas... Tout ceci c'est grâce à mon mari dont les connaissances sur du bois nous permettent d'acquérir de meubles de qualité dans notre maison. <rire> J'ai hâte de rencontrer ton mari pour qu'il me donne les directives sur son réseau de jolis meubles de qualité. Moi aussi je dois élever le niveau, qu'est-ce que tu crois? Salut mesdames. Étant à la porte je n'ai pas pu m'empêcher de survoler votre conversation concernant nos meubles. Vous savez nous avons la chance d'être nés dans un pays extrêmement riche en biodiversité. Raison pour laquelle j'ai toujours opté pour le meilleur en matière de bois légal. Ah bon papa? Où est-ce qu'on peut trouver le bois légal? Vous devez toujours vous rapprocher auprès des vendeurs ou des menuisiers pour vous rassurer de l'origine du bois qu'ils achètent. Heureusement, d'ici la fin d'année, on pourra avoir une liste des fournisseurs de bois légal au Cameroun en ligne sur le site du MINFOF. Waouh, merci mon beau. Tu es un vrai connaisseur. Les produits en bois d'origine légale sont chics, à la mode et responsables. Nous devons donc être fiers d'acheter du bois qui contribue à la protection de la forêt camerounaise et qui soutient l'économie du pays. N'oubliez pas, le bois légal, c'est génial.